Que le nom du Seigneur soit béni pour vous vos espoirs. Nous lui sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordé encore ce matin, de pouvoir nous retrouver dans sa maison et surtout aussi de pouvoir chanter les, les chants des sions, remerciant le Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, et la grâce de pouvoir réellement aussi le connaître lui, parce qu'il était tellement important pour nous de pouvoir reconnaître celui en qui nous avons réellement cru, et celui qui nous a accordé la grâce de pouvoir être appelé réellement fils et filles de Dieu. Et comme nous l'avons aussi entendu, celui qui nous a aussi choisi afin que nous puissions être un peuple qui lui appartient, être un peuple qui appartient à ces dieux qui est réellement le Dieu tout puissant, le donateur de tout don excellent, le Dieu qui conduit réellement les choses comme lui, il a réellement aussi voulu qu'elles soient. C'est une grâce vraiment extraordinaire lorsque nous pouvons avoir nos yeux qui sont ouverts pour que nous puissions voir ce que c'est Dieu est et ce qu'il fait. Et non seulement cela, parce que nous pouvons avoir les yeux ouverts, c'est une très bonne chose de pouvoir. Mais la grâce que Dieu nous a accordée c'est ce que nous ayons compris l'importance de ces choses et que nous ayons trouvé la grâce d'être introduits dans ces choses en question. Enfin que nous, nous fassions réellement aussi un avec eux ce que le Seigneur, notre Dieu, est, est en train de pouvoir faire. Comme la plupart du temps, j'ai n'ai cessé de pouvoir aussi le répéter, de pouvoir vous montrer par les saintes Écritures que cela soit quelque chose qui est aussi is effectivement au peuple de Dieu, c'est que depuis le livre de, de, de, de, de l'Apocalypse, effectivement, au chapitre 2, depuis donc le premier âge, nous pouvons voir que le Seigneur a eu à pouvoir manifester ce qu'il en été pour le premier, le deuxième, ainsi de suite. Et aussi, nous réalisons que dans chaque âge, le Seigneur, quand il manifestait réellement ce qu'il voulait pour cet âge, il avait toujours un peuple qui était dans cet âge, effectivement, qui faisait l'histoire. Et nous, nous avons eu à pouvoir lire cela, effectivement, et nous avons vu aussi comment Dieu a amené réellement ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi déclarer et prononcer pendant euh, cet temps effectivement. Et comment le peuple qui, dans ce temps-là, aussi, a eu à pouvoir vivre cet temps et aussi comment cette parole divine de Dieu a pu avoir, effectivement, l'action dans ce peuple nous sommes de cela que le Seigneur a eu accordé la grâce extraordinaire d'être instruit dans les choses de Dieu et de pouvoir voir aussi la véracité, c'est-à-dire la vérité de cette parole. Et parce que quand Dieu dit une chose, comme il est dit dans les scènes d'Écriture, la vérité sort de ma bouche. Lorsqu'il dit une chose, ce qu'il a dit est toujours vrai. Et lorsqu'il a prononcé certainement « puisque c'est vrai », la chose doit réellement s'accomplir. Il n'y a aucune parole de l'Éternel, notre Dieu, qui peut rester sans effet. Souvenez-vous de cela Jusqu'à même lorsque Josué s'est tenu devant le peuple d'Israël, effectivement, qui était donc en chemin pour pouvoir prendre possession. Et là, il s'est aussi vu qu'effectivement, qu'ils avaient eu à pouvoir aussi marcher et traverser, effectivement, je pense, là aussi, J'aurais pu prendre aussi les territoires qui devaient arriver. Et puis, il a vu aussi qu'il avançait aussi à l'âge. Et il a dit une parole qui était... Et tellement aussi important, je voulais que nous lisons pour nous cela, c'est dans le livre de Josué, je suppose, quelque part dans les scènes d'écriture, mais on peut trouver ici. Je pense que je vais écrire quelque chose comme ceci. Josué chapitre 23, je pense que c'est cela.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 aucune n'est restée sans effet. Amen. Amen. Et c'est tellement important parce que lui, cet homme, s'il pouvait se tenir debout ainsi, et annoncer et dire ainsi au peuple d'Israël, c'est parce que lui-même aussi, il avait eu cette grâce de pouvoir réellement connaître le Seigneur, et aussi réaliser aussi la grâce que le Seigneur, leur avait accordé d'être un peuple qui était aussi choisi et, et, et mis à part aussi parmi toutes les nations sur la terre, parce que si ce n'était pas le choix de Dieu, si ce n'était pas réellement la mort de Dieu comme nous l'avons entendu effectivement ce matin à leur endroit, mais qui est-ce que est, ces deux, qui allaient s'occuper, effectivement, d'un peuple qui est sous la domination de notre père pour le faire sortir Donc, ce n'était pas tellement si important pour lui. Mais à cause de ce que lui, il est, effectivement. À cause, effectivement, aussi de sa fidélité, comme notre frère l'a dit encore ce matin, il, il, il, il est vraiment bon, notre Dieu. Il a parlé à Abraham en lui faisant comprendre qu'effectivement, que, oh, certainement, parce qu'Abraham a aimé Dieu. Abraham a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, effectivement, et puis Dieu dit à Abraham, dit, va seulement en paix, voici, je donne ce territoire à ta postérité. Donc, effectivement, c'était un peuple parmi les nations que Dieu lui-même, effectivement, a choisi, afin de pouvoir réellement traiter avec eux. Et il avait dit même, dit Abraham, il dit, dit je fais une alliance avec toi, en sorte que je serai ton Dieu à toi, et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Donc, ce Dieu-là, effectivement, s'est présenté effectivement comme étant hein, le Dieu de ce peuple-là, pour que ce peuple puisse l'adorer, et c'est ainsi qu'il le fit donc sortir. Alors, évidemment, avec la promesse qu'il avait faite, qu'il le fera sortir... Oui, ce peuple a eu à pouvoir vivre cette action et aussi Josué a pu voir effectivement comment il marchait avec, avec Moïse et comment les choses se passaient effectivement dans ce temps-là. Et comment Dieu effectivement conduisait ce peuple et le regard qu'il posait, l'action effectivement de Dieu au travers de Moïse était un regard tout à fait différent par rapport aux autres. Parce que quand on regardait effectivement les Corée et les Datans, quand ils pouvaient regarder Moïse, effectivement, ils pouvaient dire mais tu n'es pas, tu savais comment ils vont faire, effectivement. Mais Josué, malgré-même les, les, les bouillonnements parmi le peuple, effectivement. Josué est toujours resté attaché à la parole et à cet homme, effectivement, parce qu'il savait que Dieu était en train de pouvoir faire son histoire. À la réalité et il et qu'il conduisait réellement ce peuple, et il savait. C'est ainsi que tout au long du chemin, effectivement, malgré que le peuple Tantôt comme ça, tantôt comme ceci, si, il restait attaché à, à ce que Dieu avait réellement dit de le départ, que je l'ai fait sentir pour le conduire effectivement dans le pays de la promesse. Et jusqu'à ce que, arrivé à Cadès-Barnia, il a pu aussi entendre comment les autres sont partis et qu'ils ont vu aussi le, le pays comme lui, il a vu aussi, et puis bon, comment leur regard à eux était posé sur ce qui était un problème pour la, la possession effectivement du pays, c'était quoi l'obstacle des fils de Canaan qui était là qui étaient tellement j'ai dit devant devant eux nous sommes comme des sauterelles et cet homme ici je vais sortir effectivement et là il a dit effectivement mais même s'ils sont des géants pour nous même si nous sommes comme des sauterelles mais nous avons quelque chose de très important ce qui est très important là c'est ce que le seigneur lui-même a dit et cela, c'était quelque chose sur lequel, lui, il, il, il s'y reposait, et réellement, il s'y accrochait de tout son cœur. C'est cela même, vous pouvez voir dans les scènes d'Écriture, que quand Dieu regardait Jésus, il dit, en tout cas, il dit, eh bien, il dit cet homme-là, dit l'esprit qui est sur lui, il dit, cet homme, c'est celui que je veux, parce que j'ai même vu la position qu'il a eu à pouvoir prendre dans les scènes d'Écriture, concernant ce que j'avais eu à pouvoir effectivement déclarer au peuple d'Israël, et il a fortifié. C'est ainsi que, tout au long de sa marche, effectivement, il savait où il s'en et il avait la grâce de pouvoir réellement aussi voir ce que Dieu avait eu à pouvoir faire. C'est bon important pour que pour tout un chacun de nous en tant que fils et fille de Dieu, en tant que peuple de Dieu, comme nous pouvons aussi le savoir. Quand nous entendons parler de l'élection, nous crions toujours Amen, Gloire à Dieu, parce que chacun de nous voit réellement de tout son cœur qu'effectivement que je suis l'élu de Dieu et que réellement je bénéficiais que des grâces parce que nous l'avons entendu comme peut se faire l'a nuit, effectivement Donc Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés effectivement. Alors il faut que nous puissions aussi être conscients d'une chose que l'élection n'est pas une chose absente, c'est-à-dire que pas une chose qui est pensée d'une certaine manière ou d'une autre. L'élection est une réalité. Et si c'est quelque chose qui est réel, il faut que vous puissiez savoir que quand Dieu vous choisit, c'est Dieu aussi vous confirme qu'il vous a choisi. Lorsqu'il a choisi Israël, il a montré effectivement à Israël même par rapport aux autres nations que lui, il a choisi Israël. Parce que quand Israël était parmi les nations en Égypte, à servi effectivement pendant ces temps-là, il est venu pour montrer que j'ai choisi ce peuple que je les fais sortir, effectivement, démontrant que je suis avec lui, parce qu'il est à moi. Amen. Donc, ce n'était pas imaginer, effectivement, que les enfants disent, oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous n'avons pas de... Non, Dieu a confirmé, Amen. a démontré que non, vous êtes effectivement mon choix, mon élection sur vous, je viens donc. Et Pharaon et toutes tout, tout les effectivement, pouvaient voir, non, non les dieux d'Abraham. Le Dieu d'Israël, non, c'est un Dieu qui aime son peuple. Amen. Il dit, je me souviens. Il dit, oh, il dit, il dit je me souviens. Vous savez, quand Dieu est venu vers, vers, vers ce peuple, effectivement, lorsqu'il était dans l'esclavage, il a observé parce qu'il a, il il a, il a une façon de pouvoir faire les choses qui est merveilleuse avec Dieu. C'est son caractère, c'est la patience. Amen. Amen. Amen. Dieu n'est pas un, un Dieu qui fait les choses dans la précipitation. Même si réellement on pousse effectivement, Dieu est un Dieu qui est patient et il observe effectivement. Il avait dit, hein, après 400 ans, donc il avait, il avait le temps, pourquoi il avait dit, c'est pourquoi il avait dit, et il observait effectivement le temps, malgré qu'on poussait la pression, qu'on poussait effectivement, lorsque le temps marqué est arrivé, il est patient et il n'oublie aucune chose. Alors lorsqu'il t'a dit quelque chose, même si les années passent, Alléluia. même si toi tu l'oublies, Dieu ne peut pas oublier. Salomon, quand il priait, il a dit, les cieux des cieux ne Alléluia. peuvent te contenir. Donc cet espace que nous voyons ne peut même pas contenir Dieu. Il dit dans les le, le, Saintes dans le livre des, des Colossiens, au chapitre 1, il dit, regardez d'abord vous l'a dit effectivement pour que nous puissions lire cette grande Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, lisons à partir du verset 15, il dit, parlant de notre Seigneur, « Il est donc l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés, écoutez très bien, car en lui ont été créés, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles trône, dignité, domination, autorité. Donc, en lui, toutes ces choses ont été en fait tout ce qui est venu à l'existence. Donc, tout cela vient de lui. Amen. Que ce soit les cieux, que ce soit l'espace, que ce soit tout ce qu'on peut arriver à pouvoir observer, les vagues, l'oxygène, tout ce que vous pouvez. Donc, tout est, quand il a prononcé, ça veut dire que tout était en lui. Alors, Salomon va dire, mais le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Quelle maison je peux donc te bâtir, effectivement, afin que tu y habites, effectivement. Et là, c'est ce Dieu que nous nous servons. Ok, d'abord, que vous puissiez prêter attention, il nous, a, il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement le connaître en tant que Dieu, que nous puissions le servir. Et quand Dieu t'a connu, toi, et que Dieu poser posé regard sur toi, il place aussi en dedans de toi, d'abord cette reconnaissance de ce qu'il est, alors le respect, la crainte et la foi en ces Dieu. Parce que tu sais réellement la grandeur de ce Dieu, et il, te, il se révèle aussi à toi. Donc quand il a fait son choix sur ce peuple, il ne l'a pas laissé effectivement dans l'ignorance d'un tel qu'il y a eu une période. où comme le peuple était dans l'esclavage, évidemment avec toute cette pression, ils pouvaient avoir oublié, effectivement, de, de tout ce qui est Abraham, leur père, et puis, effectivement, et puis Jacob, et puis Isaac, puis Jacob, et ainsi Il dit que, comme les années passées, on pouvait regarder, effectivement, et voir comme aujourd'hui, par exemple, lorsque j'entends, comment... et ce que, ce que je puis voir c'est pas si vraiment des, des juifs vrais, mais qui, qui font des déclarations qui, qui vont tellement toucher le cœur, vous voyez, un que je peux voir qui s'est dit un, un rabbin qui commence à pouvoir parler des choses en rapport avec Israël, qui, qui n'ont rien à voir avec réellement un homme qui serait un rabbin ou un juif. Et oui, Parce que quand ils observent effectivement le, le temps et les choses, effectivement, alors la pensée charnelle vient effectivement aussi dans l'esprit. Et c'est comme ça qu'il faut essayer aussi cette effectivement, pendant qu'il était dans l'esclavage, donc disait peut-être bon, ben, -être, on nous a peut-être raconté des choses qui sont en rapport avec euh, le Dieu d'Abraham. Peut-être que ces dieux-là, probablement, que, il y a eu un temps où il a fait quelque chose avec Abraham et puis cela s'est passé. Peu importe ce que les hommes pouvaient réellement penser, même avoir oublié, mais ce que Dieu était, il n'était pas changé. Il était toujours le même. Et il était en train de pouvoir mettre les choses à leur place. Avez-vous remarqué une chose, frère et soeur? Lorsque Pharaon a pris la décision qu'on puisse éliminer tous les enfants, effectivement. Vous vous souvenez Il y a une famille qui a mis au monde un bébé. Il n'y a pas eu un ange qui est venu pour leur dire Gardez votre bébé. Hein. Non. Dieu était en train de travailler. Mettre, effectivement, les choses à leur place. Pendant que nous ne resterions pas compte, effectivement, mais il est en train de travailler maintenant, en poussant maintenant que la maman puisse mettre en face ici. Il mettait, effectivement, le décor à leur place, effectivement. En vue de quoi En vue de ce qu'il avait fait comme promesse à Abraham. Il n'avait jamais oublié ce peuple, frère. Il avait le regard constamment fixé sur ce peuple-là. Et autant qu'effectivement, qu il dit, il vient, il dit, il dit j'ai vu les souffrances et j'ai entendu effectivement les cris de mon peuple. Je suis donc descendu, il a dit mon peuple, je suis donc descendu effectivement pour le faire sortir. Pas pour faire sortir les Égyptiens, non pour faire sentir effectivement le peuple que moi, je me suis choisi auquel effectivement, j'avais fait promesse effectivement à Abraham, en disant que oui, il dit, mais je serai ton Dieu à toi, et le Dieu de ta postérité après toi. Donc effectivement, ce n'est pas Abraham qui lui a dit, soit mon Dieu, soit le Dieu de ma postérité. Non, Abraham lui, il était dans l'obéissance. Il marchait effectivement dans la foi, c'est Dieu, dans le respect, dans la crainte, effectivement, et il lui servait de tout son cœur, toute son âme. Et Dieu regarda effectivement l'amour et l'obéissance d'Abraham. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne regardez ni à gauche ni à droite. Vous regardez simplement ce que Dieu vous a dit. Même si le monde vous met sous pression, même si on doit vous dépouiller, regardez simplement ce que Dieu vous a dit. Abraham a eu le regard fixé sur ses dieux comme l'avons entendu. Et et c'est dieu qui touchait dans son cœur. Il regarde Abraham et dit Abraham, je suis ta récompense. Amen. Il dit soit, je le lire, je le lire, je de je je pense.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 On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations, je te rendrai second à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, j'aime beaucoup ça. Il est en vertu de laquelle je serai ton Dieu, alléluia, et serai ta postérité après toi. C'est merveilleux cela de pouvoir voir la grâce que cet homme avait trouvée aux yeux de, de Créateurs des cieux et de la terre. C'est Dieu qui vient vers lui, qui dit, il dit, voici la bienveillance de vie aussi, il dit, mais je serai ton Dieu à toi. Donc, moi, je serai ton Dieu à toi, et je serai aussi le Dieu de ta postérité après toi. Donc réellement, quand Dieu parlait ainsi à Abraham, vous effectivement que ce n'était pas Abraham qui lui a dit, sois le Dieu de ma postérité. Non, Dieu a dit, je serai. Aussi l'idée de ta possibilité après toi. Amen. Dieu, qui est le Dieu infini, lorsqu'il prononce réellement sa parole, il sait pourquoi il le dit. Amen. Vous remarquez très bien que le choix d'Abraham s'est fait après les déluges. Et le choix d'Abraham s'est fait aussi, effectivement, après les l'adolescence. Donc, réellement, même depuis les l'adolescence, quand l'action s'est passée, Dieu est vraiment bon. Il a d'abord donné à l'homme ce qui était nécessaire parce qu'il a fait les figuels. Et puis, il regarde effectivement l'homme. Son cœur était tellement brisé parce que vous devez savoir le pourquoi l'homme fut créé sur la terre. Et puis, il regarde effectivement, il dit il dit à la femme, pourquoi tu fais La femme répond. Et puis, il regarde maintenant au serpent, il dit une chose. Je pense sur cela aussi. Je pense à la femme de moi bon aussi. Je crois que c'est chapitre 3. et est 3 aussi, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, Les serpents m'a séduite et j'en ai mangé. L'éternel dit donc au serpent, puisque tu as fait cela, vous y avez cela. Parce que le but du serpent était de pouvoir détruire et que réellement que Dieu ne puisse plus arriver à pouvoir avoir la communion. Parce que Satan, sa haine sa est toujours aussi concentrée sur l'homme. Et aussi l'œuvre de dieu parce que l'homme est l'amour de Dieu vraiment projeté dans son œuvre ah oui parce que vous savez quand Dieu a créé toutes choses il dit il vu que cela a été bon ainsi ainsi ainsi mais alors maintenant quand il devait maintenant créer l'homme il dit mais faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance donc réellement Dieu est un Dieu qui est vraiment d'amour comme nous l'avons aussi entendu et l'objectif, effectivement, qu'il avait de pouvoir créer l'homme, c'est parce qu'il voulait qu'il y ait une communion avec son, son homme, effectivement, sa création. Et comme aussi, nous le savons, effectivement, Dieu avait réellement aussi voulu, réellement, que cet homme, cet homme effectivement, sur la terre, soit aussi Dieu sur la terre, et qu'il règne, qu'il domine, qu'il fasse ce qu'il est réellement, il va pouvoir faire comme les le les dit. bon, vous savez comment ça se passe. bon, bref, alors il dit, ici, bon... Puisque tu as fait cela, tu seras donc maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu mettras les salons et d'allons. Amen. Donc, effectivement, là. Le Seigneur, notre Dieu, déjà là, il manifestait réellement aussi son acte d'amour à l'endroit, effectivement, de l'homme qui a eu à pouvoir être trompé par, par l'ennemi pour que Satan puisse réellement prendre la domination et agir, effectivement, comme il le désirait. C'est ainsi que, lorsque il parlait avec Abraham, Dieu avait toujours, effectivement, dans sa pensée, la vision, effectivement, de ce qu'il cherchait à pouvoir faire. Parce que depuis toujours, réellement, les désirs de Dieu étaient la communion avec l'homme. Devoir réellement aussi avoir cette relation divine avec l'homme, que l'homme soit comme il le voulait depuis le commencement. Mais à cause de réellement du péché qui est rentré, effectivement, cela a été rompu. Et l'homme devait réellement marcher comme cela et avoir cette nature aussi déchue, et puis avec la méchanceté, la haine, effectivement. Il ne pouvait plus permettre à l'homme d'être en communion avec son Dieu, son créateur, effectivement. Et alors là, c'était aussi difficile pour que l'homme revienne dans cette condition-là. Il devait évoluer comme cela. Vous avez remarqué comment le Seigneur a eu à pouvoir dire, je pense, dans le même livre de, de la Genèse, ici, je pense, c'est vers le bas, je pense, là. Hein. Verset, verset 2. Chapitre 3, verset 22 dit L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le maintenant d'avancer sans main, de prendre de l'arbre de vie, et d'en manger, d manger et de vivre éternellement. Donc, dans cette condition dans laquelle il était maintenant, s'il prenait de l'arbre de vie, effectivement, qu'il puisse en manger, et qu'il pouvait vivre éternellement, dans quelle situation l'homme serait, aussi mauvais, aussi méchant, aussi désastreux, et qu'il puisse vivre éternellement, quelle, quelle nature, effectivement, pourrait-il avoir? Créé. Quand on est dans cette condition de voir être aussi mauvais, aussi méchant, et vivre éternellement, comment serait alors les choses? Ce encore beaucoup plus bien. Et le Dieu qui est le Dieu de bonté, effectivement, parce que la méchanceté ne vient pas de Dieu, la haine ne vient pas de Dieu, toutes ces choses ne viennent jamais de Dieu, effectivement, parce que ce qui vient de Dieu, c'est la bonté, c'est la paix, c'est la joie, la bénédiction dans tout ce qui fait, effectivement, que l'homme soit heureux. Alors, Dieu a fait en sorte de pouvoir empêcher l'homme. Ce n'était pas par méchanceté, c'était par amour, effectivement, pour l'homme. Pourquoi, effectivement Parce que Dieu savait une chose, que ce n'était pas les désirs de l'homme. Jamais Adam n'a eu à pouvoir chercher, à pouvoir se révéler contre la parole de Dieu. Ce n'était pas vraiment la pensée profonde, effectivement. Si le serpent n'était pas descendu au jardin effectivement, mais il n'y aurait pas eu de problème. Vrai non Donc Dieu est ça. Dieu connaît effectivement ce qui se passe réellement. Alors quand la chose est venue, effectivement, l'homme dans cet élan, effectivement, la chose s'est passé. alors Dieu a regardé, effectivement, toujours dans cet amour de pouvoir avoir cet homme dans la position juste qui devait être, effectivement, pour que la communion avec son Dieu soit toujours une communion perpétuelle, effectivement, aussi merveilleuse. Alors il a dit ceci, comme il dit, dans le l'Écriture, donc je mettrai une amitié entre eux. Dans ce Là, c'est moi, la femme, et celle-ci t'écrasera donc la tête. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, comme l'Écriture nous le montre effectivement, le choix que Dieu a eu à pouvoir faire, et qu'il n'avait pas à Abraham en disant, « Mais, dis, je serai donc ton Dieu, et le Dieu de ta postérité avec toi. » Ce n'était pas Abraham qui l'avait demandé, c'était Dieu parce qu'il avait un programme. Parce que ce Dieu avait réellement un plan, Puisque la chose s'est passée, effectivement, comme les Saintes Écritures l'ont démontré, il fallait en réalité que l'homme soit ramené dans la condition originelle pour que la communion avec Dieu soit réellement aussi rétablie. Et c'est le choix que le Seigneur avait eu à pouvoir faire. Et tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, effectivement, tout au long de cette période, effectivement, il visait quelque chose de très important. Alors je reviens maintenant à partir d'Israël. Voyez-vous, donc quand il est venu, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu, pour les faire sortir effectivement, afin de les conduire dans le pays où coulent le lait et le miel. Ce pays n'était pas le choix d'Abraham. Ce pays n'était pas le choix effectivement du peuple d'Israël. Il n'en connaissait même pas. Ce pays était le choix de Dieu. Pourquoi Dieu avait-il choisi ce pays Dieu avait choisi ce pays parce qu'il avait un but pour cet endroit. Donc ils connaissaient très bien pourquoi ils pouvaient aussi choisir effectivement Bruxelles. Il pouvait aussi choisir effectivement, Donc, effectivement aussi d'être New York, je ne sais rien, ou, ou un autre pays, le Liban. Je sais absolument rien parce qu'il y avait des pays qui étaient dans Liban ou l'Égypte même. Non, non, non, non. Il vint de faire sortir du pays de l'Égypte. Tout ce que Dieu fait, mon frère et ma soeur, n'oubliez jamais cela, est toujours pour un but. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, quand Dieu a permis que Israël aille en Égypte, effectivement, l'a posé l'Abraham, effectivement, c'était parce que Dieu voulait les garder en cet endroit. Quelle était donc la raison pour laquelle il devait les garder en cet endroit Dans l'île de Genèse, effectivement, la réponse de l'île dit, jusqu'à ce que l'iniquité des amoréens atteigne son compte. Donc Dieu n'est pas un Dieu méchant, même pour le païen. Il faut qu'on arrive à atteindre... C'est pourquoi vous pouvez remarquer, frères et sœurs, quand on parle qu'il est amour, qu'il est vraiment amour. Amen. Même dans notre génération ici, pour que Dieu réellement déchaîne et détruise effectivement avec sa colère, il faut qu'on ait atteint ce monde. C'est pourquoi effectivement que... Vous voyez qu'il y a des lois qui sont prises. Il y a des choses qui sont prises, même un être humain normal. Je me suis, je parlais ce mardi, je, je pense que c'était le mardi, je pense, cela où j'ai cité cela. Voilà. Je parlais effectivement de la situation de l'homosexualité de, de dont on parle aujourd'hui. Il dit, même si on dit que nous sommes dans un monde, si faire, un monde de naturel et normal, effectivement, qu'on doit abolir les choses. Regardez une choses effectivement, que dans un pays comme la France, où réellement le gouvernement aujourd'hui. Vraiment prendre les décisions comme quoi que les homos peuvent se homotiser et puis avoir aussi les... Vous les, savez, les, les, les. c'est ça que j'ai toujours dit, frère. Vous soyez fidèles à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'aller consulter madame, je ne sais pas moi, des, des cellules de, de l'enfance, ou madame de, de, de la section, ce n'est pas pour les, pour les aides, les n'est c'est pas, pour les communications entre mari. Quand vous avez un problème avec votre époux, oh, je téléphone la section des cellules, je sais pas moi, des sévriages, je ne sais pas moi, ou quand vous avez un problème, et consultation maritale, vous appelez-nous. Si votre mari vous dit, ah, vous savez que c'est pas bon, il faut téléphoner pour dire, mon mari devient agressif. Et quand il devient agressif parce qu'on ne doit pas vous, vous approcher, effectivement, comme cela, il faut que vous vous sentez. Parce qu'on donne maintenant la place. Hein? Donc, à, à vous, soeurs, parce que maintenant, les soeurs sont devenues des reines. Mais les femmes sont devenues des reines. Amen. Vous ne pouvez rien dire aujourd'hui. Il y des femmes d'abord quand vous vous oh, trouvez. Comme mon frère, il disait, dont la dame là, c'est maintenant des bonnes, mais Toi, toi, toi, il dit, toi, et tu toi, toises même. Toi toi toi, toi, toi, et toi, il faut toi, toi, toi. Or, une femme, ce n'est pas la nature Amen. Donc, aujourd'hui, les Français... Alors, quand il y a un problème, effectivement, on vous donne le numéro de téléphone. Et on s'étonne aujourd'hui que dans notre société, c'est... Les mariages tient jamais. C'est normal, on donne tellement de droits. Et que, que ton mari dise, bon, je veux un petit peu la vaisselle. Non, téléphone. Voilà, j'ai vu qu'il devient agressif. S'il devient agressif, moi, je ne sais plus très bien. Oh, je dis... bip pom bip pom bip. Si la porte est fermée à pied, le pompier casse la porte. On demande, oui, monsieur, oui, monsieur. monsieur Qu'est-ce qu'il y a Il est noté, hein. Il est mais mis Monsieur agressif, dossier là, tu as. même. dit non, j'ai dit à ma femme de faire la vaisselle. Non, tu as parlé avec un ton. Fais la vaisselle. Et il commence à dire, oh, j'ai t'en suppli vraiment. vraiment ouais. Fais, ne fais pas, mais si tu peux. Enlevez-lui dans l'assiette. Voyez-vous donc, c'est cette situation effectivement qui fait qu'aujourd'hui, on donne tellement. Alors, ben, regardez bien. Ce que, aujourd'hui, comme je disais, donc. À ce moment-là, quand vous dites, il y a un petit problème au téléphone, la cellule telle. Et c'est normal, il faut les dossiers. Et vous avez des enfants. Vous venez de vous marier, et puis bon, voilà, je les sens agressifs. Alors qu'il n'a pas été agressifs, ça m'a demandé une chose. Alors, il faut peut-être qu'il puisse se mettre à genoux pour demander tout le temps. Il est agressif, tu appelles. Oh j'ai senti qu'aujourd'hui, sans son ton, il n'est pas bon. Ils vont écrire. Et puis, qu'est-ce qui se passé Oh mais puis. Et deux semaines encore après, il dit, mais il ne comprend pas, il n'y a pas de beurre au frigo. Ah je ne sais pas très bien, mais ce matin encore, il est agressif, pas de problème. On écrit. Neuf mois après, tu as tapé les ventres. Comme ça, non Et le bébé, il sort. Quand les bébés, ils sort, n'oubliez pas cette importance-là. Quand le bébé, il sort, eh, évidemment, le bébé pleurent, effectivement, bon, on ne pas prendre le bébé, mais calme-toi, mon bébé, il vient de dire, Oh je sens effectivement qu'il y a encore il est agressif avec le bébé. C'est normal. Vous savez, frère, c'est terrible. Hein? Et, et ils ne demandent pas mieux. Parce qu'ils vont vous, vous dire, tout un papier comme ça, voici vos droits en tant que femme. Quand ceci est par téléphone, fait, est dit, il faut les pourquoi Parce qu'ils ont des asbers. Il faut qu'il y ait des financements. S'il n'y a pas de dossier, comment vont-ils avoir des subsides Il faut juste... Frère, c'est vraiment diabolique. C'est vraiment malin. Vous, vous allez là, on va avoir des lettres, on va avoir des lettres. C'est bon, hein mais il y a un dossier qui s'est dit là-bas derrière. Alors maintenant, quand on sort, effectivement, fait, ah, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Tant il y a, ils vont me protéger. Non, ils vont dire, ah, bon, vous, madame, vous, messieurs, il y a un problème. On se rend compte que vous n'arrivez pas à pouvoir vous entendre pour garder, effectivement, votre enfant. Alors, on va trouver une solution. Pour trouver une solution, il faut qu'on trouve quand même, pour que vous puissiez vous entendre, trouver une maison d'accueil, une famille d'accueil, une famille. Ce que je vous raconte, vous pensez que Frère Bernard, il nous raconte des histoires. Vous savez, j'ai eu un frère. Quand je suis parti en. en c'était un Norvège, je pense, un Norvège, J'ai trouvé un frère, effectivement, c'était un bon frère, il m'a accueilli, effectivement. Il y a eu des réunions, il y avait des réunions, beaucoup de gens sont venus. Et le frère était marié. Il est marié avec sa femme, effectivement. Et oui. Alors il m'a fait savoir Il y a un petit problème avec mon épouse. Je voulais donc te l'exposer si tu peux nous aider avec des conseils. Je n'ai pas de problème, je vais m'assurer là. J'écoute la soeur, j'écoute le frère, je vois aussi l'enfant, je donne des conseils, je dis, « Ma sœur, voilà comment sont les choses, effectivement, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. Si vous mettez simplement ça en ordre, Dieu accordera la grâce. » Je suis parti. Après, j'entends mon frère dire, « Ce pas possible, frère, ça va pas tout. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est que la sœur allait tendre les oreilles chez les autres femmes qui étaient là-bas, qui disaient, « Oh, tu sais, si ça ne va pas très bien, le mari, ici, on peut vous donner des aides. »« Si vous êtes femme... » isolé dans une maison à part avec vos enfants, voici la somme qu'on va vous donner pour vous, et pour aussi vos, vos enfants. Donc, effectivement, si vous sentez que ça va pas avec le mari, vous pouvez, elle, elle vous sera donnée, il n'y a pas de problème. Le mari a eu écho, effectivement, que la femme était donc renseignée par les autres, et elle était toujours agressive à la maison. Que le frère dise des choses de la bonne manière, effectivement, ce n'était pas toujours bon. Et puis finalement, j'ai encore appelé, je parlais effectivement à la sœur, comme... mais quelques temps après, puisqu'on n'écoute pas quand on doit pas faire des conseils, et la sœur est partie pour aller où Là où les autres lui avaient donné des conseils. Écoutez bien, très bien, frères et sœurs. Parce que souvent vous êtes assis là, vous pensez qu'on on, on, on vous, on vous annonce, et qu'on prêche pour, pour l'air, mais j'ai dit, les conséquences, vous le porterez un jour. La sœur est partie. Et quand il est parti, effectivement, il est allé se présenter dans la maison, là, et c'est cet accueil, il a fait dit, oh voilà, je ne peux pas rester, il est toujours un peu agressif, et quand il parle, lorsqu'il m'oblige, quand il dit, là, bon, bon, faut va des jupes longues, des jupes hautes, je des jupes longues quand même, ma soeur, c'est quand même important, non oh! Bon, parce que quand on va dans le milieu là, il faut qu'on reçoive, qu'on remonte un tout petit peu. Il dit non, mais c'est pas conforme aux Saintes au combat. Oh mais moi je, je, je, je remonte un peu, puis il dit que je veux. De... Et c'est ça. Et quand on arrive, j'ai dit, Oh en plus il est très religieux. Il vous quoi Toujours à comme ça, et puis non. Il dit, alors quoi, voilà, parce que là je me sens, pas, je me sens en prison, je ne peux rien faire, je ne peux rien. On dit bon, ah mais il n'y a pas de problème. Venez, on va vous donner une maison. On a donné un endroit. On appelle maintenant le frère pour lui dire, écoutez, maintenant vous ne pouvez pas vous retrouver effectivement dans, la, dans, dans, dans le périmètre pour les enfants, ainsi de suite. Et puis euh, la sœur dit, ah comme ça, pas de problème, je garde les bébés. Je connais, j'ai vécu cela. Et les quelques après, on dit à la sœur, ah madame, vous aussi. Ni vous, ni lui, on a remarqué que comme vous aviez quand même un peu, vous devez avoir aussi un petit problème. Donc, pour préserver les enfants, alors on les met quelque part en attendant. La sœur est devenue juste. Mais vous savez ce qu'on fait, je vous dis, vous savez ce qu'on fait avec vos enfants. Quand vous avez. Euh, et on dit, bon, vous, avez, euh, on sait, vous savez, on ne sait pas arranger cela, vous n'avez pas arrangé ni toi, ni l'homme. Et puis, ils vont vous dire, comme j'ai entendu à la radio, ils disent, oh, on faisait les commentaires, je vous l'ai dit une fois. Oh, oh, oh, oh. vous allez, les le nom. J'ai entendu le couple nom. C'est-à-dire que, toi, ma soeur, avec mon frère, ton mari. C'est couples couple Et là, maintenant, et, et, et, Ces couples-là, il y a toujours des problèmes. Et nous avons remarqué que les homos... J'ai entendu, on ne m'a pas raconté. Que les homos, et le mot là qui avec son nom ils s'aiment tellement qu'il n'y a pas de problème. Et les enfants vont trouver, en fait, un, un milieu d'accueil très bien. Donc, quand on, on vous prend, effectivement, votre enfant... L'objectif, c'est de pouvoir les placer quelque part. Puisque l'homo et mot vous connaissez, non Vous comprenez, non Ne peuvent pas voir de bébés, Donc, ceux que vous vous conservez là, non, c'est pas que je parle là pour une blague. Hein? Les enfants que vous vous portez pendant neuf mois, que vous allez là, que vous mettez au monde là, les enfants là que vous avez là, ce sont ces enfants là que les homos sont en train de regarder et qui désire pour avoir comme étant leur bébé. Et c'est ce qui se passe en France. Parce qu'en France, maintenant, on va légaliser le mariage des homos. Et puis aussi l'adoption des homos. Mais ils vont adopter quels enfants. Mais c'est les vôtres. Quand vous avez un problème, vous téléphonez la police. Un problème, vous téléphonez les centres d'écriture, je ne sais pas moi quoi. Parce qu on va me protéger, moi, enfin, plus bon. Vous allez avoir des allocations aussi. À quoi ça va vous servir, vous perdez votre postérité donc, avec autant de lois, vous savez, ce sera comme, pas sera, mais bizarre, comme Sodome et Gomorre. Donc, puisque ces choses sont en train de pouvoir monter, alors la colère de Dieu, effectivement, va arriver à pouvoir atteindre aussi, hein, son, son terme aussi, pour arriver à pouvoir décimer, parce que, regardez comment il la France. La France, effectivement, et les gens ont été étonnés. De voir que dans un pays qui est Toujours un pays laïque. Et aujourd'hui, effectivement, quand le gouvernement a déjà prévu de prendre cette loi, il y a des manifestations en France. Des hommes et des femmes qui se disent mais c'est pas normal. On ne peut pas permettre à des hommes de voir quand même être. On peut, on peut, on va s'éteindre le Mais quand même jusqu'à adopter les enfants. Si déjà des hommes naturels, la nature même te montre cela. Et que le, le cœur est tellement touché, brisé, qu'il est en colère, à combien plus forte le Dieu est très saint? Amen. <rire> si déjà toi, l'homme, tu ne peux pas supporter ça, à combien plus forte raison ce Dieu qui est la sainteté des saints? La Bible nous dit, mais saint, saint, saint, saint l'éternel. Dans les séraphères, ce devant lui, ne peut même pas les regarder. Ils ont six heures Dieu pour se couvrir. c'est vrai. Alors toi, et puis lui, quand il les regarde sur la terre, il voit ces choses. Mais le cœur est tellement toucher avec moi, il veut détruire. Donc il faut, il met jusqu'à ce que l'inérité des amoriens arrive à son camp. La prédication de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, est vraiment bon. Par la prédication de la parole, Dieu témoigne son amour aux hommes. afin que les hommes puissent arriver à pouvoir comprendre qu'il y a une possibilité de pouvoir avoir la paix avec Dieu, de pouvoir également ne plus être dans ce genre de choses, effectivement, qu'il le voit. Mais Satan ferme, c'est savoir fermer les portes pour que le peuple ne puisse pas avoir assez. Ces... Donc, ayant donc donné cette possibilité, il veut donc montrer qu'il a le désir de pouvoir se. Ainsi donc, quand il veut donc vers le peuple d'Israël, effectivement, en Égypte, quand il a envoyé donc Moïse, il a dit, il va dire à Pharaon de laisser partir au peuple. Et remarquez très bien, frères et sœurs, quand Moïse est allé vers les enfants d'Israël, il devait leur dire effectivement qui l'envoie vers, vers eux, effectivement. Il dit, mais, je leur dire de qui m'envoie vers vous. Il dit, dis-leur effectivement qui se souvient Même s'il avait oublié que cet homme-là avait réellement raison. Il avait réellement été choisi par Dieu et c'est Dieu qui avait fait la promesse. En disant effectivement que je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Et quand les temps seront marqués, ils seront asservis. Et autant marqué, je le ferai sortir. Il dit, dis-leur le Dieu de leur père. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isa, le dieu de Jacob, il m'envoie vers vous. Alors, il dit, mais le je suis est toujours présent, il m'envoie vers vous pour vous faire sortir du pays de l'égypte. Alors, maintenant, il dit, mais quand tu iras là-bas, voici donc ce que toi, tu leur montreras. Il lui a donné des signes pour leur montrer effectivement que ce dieu-là m'est apparu. Et quand il est arrivé, il a montré cela aux enfants d'Israël, aux anciens qui étaient là effectivement. Alors ils se sont donc prosternés pour reconnaître que le Dieu de leur père fait réellement souvenir d'eux et qu'il a fait, et qu'il a envoyé effectivement aussi la parole pour le faire sentir. Regardez les frères et sœurs. Le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir l'ombre d'un doute qu'ils étaient réellement le peuple élu de Dieu. C'était n'était pas même s'ils avaient eu un pouvoir en à pouvoir entendre. Parce qu'à on va aller comme le blé à Moïse. Il fallait pouvoir raconter, effectivement, attendez. Donc, ça veut être quelque chose qui ils ont eu à pouvoir apprendre, effectivement. Il dit, mais nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes un peuple différent. Est-ce qu'ils ont eu à pouvoir entendre, effectivement, mais jamais ils n'avaient pas pu voir, effectivement, c'est Dieu agir parmi eux. Mais comme là, vous avez entendu, avec, le... avec, le... avec effectivement, Moïse, et c'est ça de Moïse, effectivement, comment Dieu a eu à pouvoir faire. Ainsi, donc, on va passer mal à penser. Mais maintenant... Puisqu'ils étaient réellement un peuple choisi de Dieu, Dieu devait réellement témoigner à ce peuple pour qu'il n'ait pas l'ombre d'un doute que eux, ils étaient réellement le peuple de Dieu. C'est ainsi que ce Dieu est venu parmi les nations, effectivement, donc parmi les îles, effectivement, il a, fait donc, il a démontré d'abord par des... Lorsque le fléau tombait sur l'Égypte, effectivement, pendant qu'ils étaient là, dans le même territoire, effectivement, où ils se trouvaient, quelque chose s'est passé. Quand c'était les ténèbres là-bas, du côté des Égyptiens, à Goshen, où ils étaient, la lumière brillait. Donc, ce n'était pas qu'ils dormaient, ils rêvaient la lumière. Non, ils étaient réellement debout. Ils voyaient, effectivement, d'une manière aussi naturellement vraie, que là-bas, ce sont les ténèbres. Que ici, c'est vraiment la lumière. Alors là, nous sommes un peuple différent. Donc là, réellement, ils ont dit, non, non, non, non. Ici, c'est vraiment vrai que le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, nous a vraiment choisis. Parce que autrement, nous serions dans ces mélanges. Parce que, oui, nous sommes des hommes comme eux. Mais il y a quelque chose que c'est Dieu a fait. Parce que quand le fléau tombe là-bas, on voit ici, oh, c'est différent. Et quand les ténèbres frappent là-bas, on voit ici, mais non, on voit rien. L'or devient rouge là-bas, et quand on puise nos eaux, mais l'eau est saine. Donc on peut voir, on peut voir, effectivement, sainement, dans l'élection de ces dieux. Le choix de ces dieux pour ce peuple, en tant que peuple, frère, Il n'y avait plus l'ombre des doutes. Et puis maintenant, même le jour où effectivement ils devaient sortir, il faire la confession, ils ont regardé effectivement, et Dieu a démontré encore effectivement la différence. Il dit, mettez le sang sur les yeux. pour Alléluia Alléluia Dieu, testez aussi l'obéissance de ce peuple, pour voir s'ils avaient réellement réalisé, reconnu qu'ils étaient un peuple différent qui, tout lieu qui sera effectivement là on pourra voir effectivement le sang sur les lettres, c'est sûr et certain, je passe la route. Le frère c'est vous pouvez remarquer une chose. Les Égyptiens aussi, ils pouvaient aussi mettre le sang. Parce que c'était qu'un agneau que tu coupais, effectivement, que tu mettais. C'est vrai, non Oui, vous direz, frère Léonard, -ce que c'est vrai, frère. Si un Égyptien, avait réellement mis le sang sur le lenteau de sa porte, l'ordre de destruction allait passer outre. Et Amen. Amen. bien sûr, mon frère Amen. et ma soeur, regardez très bien, frère, Dieu nous a montré qu'en fait, très bien, un homme comme qu'on est un païen. Mais c'est la vérité, un païen. Dans une rencontre, effectivement, où était un peuple Dieu, quand il a observé comment ce peuple adorait son Dieu, son cœur s'est lancé. Dieu n'a pas oublié. Amen. C'est la vérité de Dieu Et là, effectivement, la chose est telle que, quand la parole a été donc annoncée, effectivement, que oui, mettez les sangs sur les lettres, effectivement, on dit, mais quand je passais, que je verrais le sang, alors là, je passerai autre. Et là, là où la maison, où les sangs n'est pas vraiment placés sur les lettres, le premier pas passera. Les Égyptiens, les, les, les Israéliens, effectivement, se sont levés et ils ont commencé à mettre les sangs. Je crois que quand les Égyptiens le regardaient, ils disent, mais ils sont fous. Maintenant, ils commencent à salir maintenant, les, les devants de leur maison en mettant le sang de tout le monde. pas peindre avec une peinture de chez nous, peut-être comme les décès ont fait. Mais non, mais ça, c'est la religion qui mettait les sang. Ils disent, mais c'est pas normal. Non, mais on on, on, on, on, on pouvait les mépriser ainsi de suite. Mais... Euh, euh, euh, euh. Parce qu'ils avaient déjà vu quelque chose. Que chaque fois que Moïse disait que ce débat s'est passé, effectivement, Dieu confirmait et démontre. Alors là, il dit, et certainement, c'est sûr, ils ont mis le sang sur le linteaux de leur porte. Au milieu de la nuit, vous savez ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, vous savez ce qui s'est passé. Vous, vous rendez compte, votre premier, votre premier, c'est la force de votre, vous savez ce que ça veut dire, vous Votre premier enfant. Quand vous regardez vos enfants, c'est toujours le premier sur lequel vous portez. Alors, regardez. C'est lui que vous avez eu pour la première fois. Parce que c'est votre premier enfant. Et vous savez ce que c'est que cela vous a coûté, C'est que vous êtes effectivement combien la l'alléguer, c'est la joie. Parce que Dieu sait ce que ça veut dire. Donc, dans chaque maison, des Égyptiens, et pourtant ils étaient dans le même pays, hein, dans chaque maison des Égyptiens, des cris à mer s'élevaient. Donc ce peuple, effectivement, quand il regardait, mais, oh, c'est sûr et certain. Regarde son fils, effectivement, tout le monde a vu des enfants d'Israël. Hein. Mm -hmm. Tournant les gars vers son fils premier, il observait depuis des heures pour voir ce qui allait se passer. Parce qu'il dit, mais, nous avons simplement mis que le sang, est-ce que c'est assez suffisant mm -hmm. Mais c'est ce que Dieu réclamait. Mm -hmm. Il n'y avait pas à mettre des bougies ou des barricades devant la porte. Non. Comme on voit, il faut prier Sainte marie 150 fois. Ce n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est cela ta protection. Amen. Il dit, on a posé le sang. Oui, on a. Et là-bas, le Christ se effectivement. Est-ce que chez moi, le mien va vivre jusqu'au matin Eh oui, jusqu'au matin. Amen. Quand ils ont sortis, ils ont vu la différence. Il a appelé sa voisine, Myriam. Myriam, est-ce que ton fils prévenait est vivant Il dit oui. Et Yokebel, est-ce qu'il est vrai? Qu oui. Et Jésus ne pas, moi, Et oui, donc tout dit, oh, Alors, il dit, mais gloire qu'il soit rendu au éternel. Amen. Nous avons rendu, nous sommes rendus compte d'une chose. C'est que nous sommes différents. Mon frère et ma soeur, prête attention pour l'amour de Dieu. Ne marche pas dans ces jours ici comme quelqu'un qui marche en tâtonnant. Tu dois être sûr. Amen. Amen. Parce que la fin de toute chose est vraiment pour toi. Il faut que tu sois dans la certitude. Parce que vous savez, frère, et on joue trop, on est tellement, vous savez, on prend tellement trop à la légère des choses de Dieu. On est tellement très, vous savez, désintéressé dans beaucoup. Alors, on peut faire une une, une, une mais on n'est pas tellement trop engagé dans les choses pour être conscient, effectivement, de ce que cela représente pour nous. Allez, ah oui, on est tellement que, habitués à entendre les sermons et après on pense qu'on est habitué à entendre Oui, c'est sur les discours qu'on qu nous fait, puis on entend, on rentre ce soir, on fait ce qu'on veut, on rentre ce soir, et puis on vit, et puis on vit dimanche, on nous a parler, effectivement. Frères et sœurs, il y aura un temps, mon frère et ma soeur, où Dieu ne vous parlera plus. Si tu t'assieds, effectivement, pour... Peut-être que c'est surveillé, te voir, bon, je viens pour faire la présence de certaine manière, et puis quand ça ne me plaît pas, je pars. Il n'y a pas de problème. Mais sache un jour que le jugement s'abattra sur toi. Tu ne pourras pas y échapper. Et avant que le jugement s'abatte, Dieu te montre la voie. Et ça paraît comme si ce sont des camaraderies. Bon, on connaît les frères, on va à l'assemblée. Enfin, va aller, il va apporter, puis le frère va passer, il va encore prêcher, bon, de toute façon, on va dire, on a entendu la parole, on s'en va. <coughs> Puisse le Seigneur accorder la grâce. Amen. Parce que ce que vous êtes en train de pouvoir faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train de pouvoir réaliser, effectivement, c'est une préparation qui vous prépare déjà pour votre destination finale. Amen. C'est la vérité mon précieux frère. Non, on ne le dit pas. Vous savez, c'était quoi effectivement le sang Sur le lentour. Vous pouvez dire, mais sur les yeux, avec beaucoup de clous et de portes, effectivement. Et puis mettez, je ne sais pas moi, un taureau devant avec euh, des clochettes. On aurait dit, ah, ah c'est sûr, parce que les taureaux et les vents avec les clochettes, quand ils bougent, on sait que même si euh, euh, Dieu est passé, il verra les taureaux. Vous Voyez-vous, quelque voyez, chose est tellement si grand si impressionnant. Mais là, il dit, mais seulement le sang. C'est insignifiant mon frère, c'est seulement le sang. On va aussi dire, ah non, je trouve que le sang c'est pas beau, mais ben, peut-être un peu une peinture, ou bien un, un, un signe de croix. Comme les catholiques le font facilement pour dire, on va manger, quelque chose comme ça. Si je peux simplement faire cela, je pense que, je pense que, oui. vous savez, c'est comme, comme dans la religion, hein. c'est là où on oblige les gens, ça où on impose les gens, que les gens aiment parfois. Vous ben voyez, c'est Quand on oblige, il faut, et il faut que vous fassiez, il faut ceci, il faut cela. Ah, les autres, ah, tu tapé. Le... J'ai vu, vu des choses, frère, qui, qui ont brisé le cœur, mais j'ai vu combien de masses sont engagées dans ce genre de choses. Et ils y croient effectivement dans cela, hein, des choses vraiment qui sont non structurées, et qui sont vraiment l'imagination de l'homme, et les hommes, ils vont, ils vont. effectivement, fait, ils vont. Et là, c'était une grâce. Mettre simplement les sons sur le dos. Une pause. Et que le fait d'avoir posé seulement ces sons-là, le matin on sort, les choses étaient différentes. Donc, juste parce que j'ai posé ça sur les étoiles de ma porte, oh mon Dieu, mon fils a été sauvé en tout, dans chaque maison des sons qui sont le, les nôtres, effectivement, qui ont obéi. Et quand on tend l'oreille, oh là là là là là, là là c'est le les d'espoir même chez le pharaon, toute la maison, tout l'Égypte entière était dans les deuils. Et là nous étions, nous c'était tout à fait différent. Amen. Et c'est là effectivement que le oh, pharaon dit, il dit quoi, il dit ça, ça parce qu'il dit, mais avec ça, il va laisser partir mon peuple. Il a regardé, il dit, non, non, non, non, non, non, non. non. Le Dieu de ce peuple ici, c'est vraiment le vrai Dieu. Il est choqué avec tremblement. Vous savez, on commence à voir. Vous savez, quel est le regard qu'on a posé sur eux S'il vous plaît, votre attention pour la mauvaise vie. Vous souvenez que Dieu avait dit Je vais le faire sortir avec, sortir avec effectivement des, des, des trésors, des richesses. Vous vous souvenez, non mmh. Regardez, frère, vous pouvez remarquer une chose. C'était pendant que ces, ce peuple d'Égypte, effectivement, c'est-à-dire pleurait leurs enfants. Le premier était réellement, les, les ainsi de suite, c'était le moyen Alors maintenant, remarquez très bien, quand est-ce que vous vous faites des cadeaux aux gens Et c'est quand vous pleurez Je vous pose la question. Est-ce que vous allez pleurer je vais t'offrir les, les ça pour toi Non Par la tristesse, tu ne sais si peux pas offrir un cadeau. C'est vrai ou pas c'est un moment tellement si heureux, c'est un moment bien, vous avez, vous avez votre grand cadeau, vous allez pouvoir les donner effectivement. Si vous faites parce que je suis content de C'est normal, donc habituellement c'est comme cela. Oui. Là, les Égyptiens étaient en train de voir pleurer, et vous voyez l'Égyptien qui est en train de voir pleurer effectivement, qu'est-ce qu'il fait Il dit mais partez, partez, partez, partez, et là, ils prennent même les objets de valeur qu'ils avaient effectivement pour donner au peuple, il dit mais sortez, qu'est-ce qui s'est passé c'est que c'était d'abord la crainte qui s'est emparée de Dieu. Ils ont vu ce peuple-là, il était au Il était spécial. C'était comme des dieux qu'on devait offrir les présents. Partez avec. Amen. Et que si vous partez, votre colère s'apaisera sur nous. Amen. Amen. Vous comprenez, frère Vous êtes des dieux. Et c'est vrai, cela. La crainte et la peur, effectivement, poussées. C'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Amen. Amen. Et ils ont donc vu, effectivement, que même dans cet état dans lequel les choses se trouvent, nous, on parle, mais les hommes encore donner les présents pour qu'on qu s'en aille, effectivement. C'est quelque chose de particulier. Ça, c'était ce que Dieu avait réellement dit dans sa parole et il veillait à pouvoir l'accomplir exactement. Ils sont donc sortis de l'égypte Pour qu'ils puissent voir, réellement, qu'ils étaient différents, un peuple élu, pas dans l'imagination, comme on peut sauter, nous sommes choisis, nous sommes élus, effectivement, et puis on sort, et non. cest à que là, Dieu lui-même, parce que n'oubliez jamais ceci. Dieu a toujours traité avec Israël en tant que nation. Est-ce que vous comprenez? dans cette nation, effectivement, il fait le choix Je voulais trouver dans si regardez. Lorsqu'ils sont sortis, effectivement, en tant que nation, alors là, voilà, effectivement, là, et, et, ils se sont trouvés aussi, devant la mer rouge. Un peuple qui n'avait que le commandant qu'on pouvait voir avec un bâton, sans mitrailleuse, sans flèche, sans, vous savez, de sconfendre pour pouvoir dire, bon, on va protéger pour que. même si nous. Il voyait euh, euh, euh, euh, un monsieur là qui montait là en marchant, peut-être avec, euh, avec son dos courbé ou et avec son bâton à la main. Oh non. Juste avec son bâton. Elle savait que dans ce bâton, elle avait l'autorité de Dieu. La Quand qu il qu'est-ce qu'il nous fait là, cet homme Et il avançait simplement. Mais non, qu'il avance, où est-ce qu'il va que nous puissions aller alors ah qu'il s'allait effectivement comme le dit, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu dont Moïse avait parlé, qui frappait là-bas, qui n'avait pas encore vu. Quoi, ça va bien Les effets de ces délits-là, parmi eux, il lève les yeux vers le ciel. Il voit quelque chose. Il dit, mais quand on le voyait aller comme ça, on dit, mais, mais comment va-t-il parler On ne voit même pas qu'il a un plan qu'il a dressé effectivement. Mais on voit ici, on voit les paris. Il dit, comment il dit mais, lève simplement les yeux. Quand ils ont levé les yeux au-dessus, ils ont vu. Amen. Ah. Ils ont qu'il y avait quelque chose d'aller suspendu, quand ça bougeait à gauche, l'homme bougeait à gauche. Et le peuple qui était derrière, c'est vrai, frère. frère, quand vous avez les conducteurs, frère, quand Dieu vous conduit, observez-le. C'est vrai. Amen. Vous savez, le grand problème aujourd'hui avec le peuple qui a cru au message de ton soin, c'est ça la grande tristesse. C est, c est, c'est la rébellion, la révolution, je connais. Parce que maintenant aussi, je suis ce que le pasteur dit. Souvent, c'est toujours, on va d'abord voir est ce que le pasteur... Vous savez, frère, quand vous avez un pasteur, et que Dieu vous a confirmé dans votre marche avec lui, que Dieu est avec lui. C'est une grâce pour le Amen. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre. Vous savez, quand vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné, un jour Dieu va le reprendre. C'est vrai, non Dans le livre de la il ça dit, il dit, mais j'en au chandelier de grâce. Il fallait que le peuple puisse réellement comprendre la grâce que Dieu leur avait accordée d'avoir un homme comme Moïse, effectivement auquel Dieu lui-même marchait avec. Et Dieu, parce que pour que Dieu travaille avec ce Moïse-là, il avait déjà frappé. martelé, enlevé tout ce qui était de l'homme Moïse, des violents, ce qu'il était effectivement. Il a ramené un point tel que l'homme s'est rendu à Dieu. Parce que si Moïse cherchait la gloire, quand Dieu lui a donné le signes là, qu'il a prouvé, qu'il était avec lui, il se serait couru en disant, qu'est-ce que je vous disais mais voici moi ici, Dieu est à moi, je suis, je suis moi, je suis le seul. Dieu est là. D'ailleurs, après vous l'avez, quand Combien même Dieu lui a donné cela, il a regardé et dit, j'ai vu, je vis la puissance, tu as dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Non, tu ne sais même pas parler. Il n'avait pas envie d'y aller. Il fallait que Dieu le pousse. Dieu le pousse pour qu'il puisse aller. D'abord Dieu voulait avoir un instrument comme cela pour qu'il n'y ait pas d'obstacle quand il est en action pour son peuple. Ce n'est pas l'instrument qui est très important. Vous a jamais ça. Mais c'est celui qui utilise l'instrument. Mais quand celui qui utilise l'instrument utilise l'instrument, l'instrument devient important. Amen. C'est sûr. Mais c'est vous savez, Donc, il faut bien retirer que l'instrument n'est pas important. Mais c'est celui qui utilise l'instrument qui est très important. Parce qu'il veut avoir un canal par lequel il doit arriver à pouvoir également atteindre l'objectif. Alors il faut qu'il batte effectivement un silence. Alors, pendant qu'ils sont sortis, ils ont regardé on, Quand on lève les yeux, on voit quoi Ah Donc celui qui nous conduit, ce n'est pas Moïse. Parce que lui, quand ça bouge, il bouge aussi avec nous. Quand il tourne, effectivement, il tourne avec nous. Et nous suivons toujours Moïse. Il avance, nous avançons, il tourne, tourne, il va en avant, nous allons en avant aussi d'une certaine manière et alors ils sont arrivés devant la mer c'est sûr et certain que vous avez vu les critiques ils sont c'est pas possible, c'est pas possible, frère, malgré tout ce que Moïse a eu à pouvoir faire comment tu as eu à faire effectivement, ils arrivent là devant fermé et alors les, je sais pas, les courriers dans le dangereux là. Oh! Il n'y avait pas des sépulcres là-bas en Égypte. Vous étiez là-bas, vous adoriez tout ce que vous savez. Même. Et quand on vous a fait vous dites, « Seigneur, fais-nous sortir. » Dieu vous fait sortir. Et vous arrivez là, jusqu'à un petit obstacle, et simplement, là, le cœur commence à... Et là, maintenant, Dieu, maintenant, il vient. Il prouve que ce peuple-là, c'est un peuple qu'il avait choisi. C'était son choix et son élection. Le peuple devait avoir le témoignage. Alors, il voit quoi il voit Pharaon qui vient aussi de côté avec toute son armée maintenant, aussi avec puissance. qui m'a dit Je vais le détruire. C'était aussi des créations des dieux, non Dieu a regardé, puis la Bible dit Oh, qu'est-ce qui va se passer Il voit simplement. Alors Moïse va faire des barricades là-bas pour empêcher que Pharaon vienne. Il voyait seulement Moïse là devant et qu'il disait rien. Il dit Mais Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais plus quoi faire aujourd'hui, effectivement. Oh ils veulent simplement croire que le feu qui était en train effectivement, fait simplement comme ça et met là pour se protéger. Pourquoi Pour faire en fait protection entre eux et les enfants. La félicité qu qu qui est venue. Alors maintenant, qu'est-ce qui va encore se passer Par là, c'est alors que Dieu faisait ses filles. Dieu était en train de pouvoir ouvrir la voie. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que nous avons cette grâce, on voit que Dieu est avec nous. Peu importe la situation, Alléluia. peu importe le peuple, levons simplement nos yeux. Et nous Parce que de toutes les façons, s'il est avec nous, Alléluia. peu importe la situation, le secours viendra Alléluia. quand même. C'est sûr, ça fait. Le secours de Dieu viendra quand même. Alors pendant que le peuple a commencé, dit, oh nous allons périr effectivement. Les qui ont commencé. Et puis le Seigneur a dit, mais pourquoi tout ces Pourquoi tous ne tai je pas prouvé que je vous ai choisi Vous ne m'avez pas obligé C'est moi qui suis venu vous chercher. Et puis ce n'est pas long d'un doute, vous avez pu voir quand même quelque chose a été manifesté parmi vous. Pour que vous sachiez que c'est moi qui vous ai choisi. Mais non, je vais encore vous ouvrir encore davantage pour vous montrer effectivement que vous êtes le peuple que j'ai choisi. Vous savez que ce n'est pas à cause de vous, votre frère la libération, mais c'est à cause de vos pères. Vous savez aussi, non Ils sont aimés à cause de leurs pères, n'est-ce pas, vrai mmh. mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui, simplement la mer qui s'ouvre devant eux. Jean-Ouvert dit, mais c'est une chose qu'on n'a jamais entendue. Oui. Il y a une mer, effectivement, qui est aussi grande et profonde, et on voit, effectivement, que la voie s'ouvre, mais de la mer, effectivement, et avec leurs yeux, ils veulent voir, effectivement, qu'il y a un chemin. Oh, que ton nom soit béni. Donc, c'est Dieu, quand il est à cet endroit, il savait qu'il y avait un chemin qu'il avait tracé. Il a ouvert la mer, et il devait passer. Maintenant, il a montré sa différence. Pendant que tous sont passés de l'autre côté, maintenant, j'ai dit, mais nous sommes aussi des hommes comme eux. Puisque les hommes comme eux sont passés, nous aussi, nous allons passer. Et quand ils se sont engagés dans les eaux, quand les eaux ont regardé, parce que vous savez, frère, les compris, quand ce peuple était là et passé, le choix de Dieu, c'était un peuple roi. Ne touchez pas, amen, mes Amen. Quand il vit, elle s'écarta. Alléluia. Amen. Pourquoi Parce que là, Dieu était au devant. Si Dieu est avec nous, qu'est-ce Amen. Amen. qui pourra nous arriver D'abord, on a pris le pouvoir. Si tu partais aujourd'hui, on pleura, mais on te verra demain. De l'autre côté de la rive. Parce que l'autre désir aujourd'hui, c'est de partir. Amen. Amen. Je m'approcher à croix sur la terre au brique ça va être détruit. Les fléaux qui vont tomber si tu restes, mon frère et ma soeur. Oh, accroche-toi à tes pantalons que tu veux. Accroche-toi à ton argent que tu veux. Mais ça va périr. Et tu pleuras, tu cheniras. Il n'y aura pas de secours. Parce que lorsque l'épouse monte, l'épouse s'est levée déjà, frère. Il n'y a plus du sens sous le trône. Par les gars. Aujourd'hui, tu as la grâce de ta soir. Amen. Amen. Et tu méprises cela, d'entendre. Oh, je veux faire, il n'y a pas de problème. On peut donner tous les buildings de la Belgique aujourd'hui. Des millions que tu veux, même 100 millions, on peut te les donner. Quand les fléaux vont tomber, qu'est-ce que ces millions vont te faire? Oh, je suis pressé parce qu'il faut que j'aille travailler. Tu dois travailler plus. Pas de problème. Va travailler. Je veux acheter 150 maisons. Pas de problème. Va acheter 150 maisons. Regardez un tout petit peu, frères et sœurs, vous savez, des pays qui se sont dit, nous sommes tellement riches, nous avons tellement fait des structures, même en construisant, vous savez, des, des, des, des, des maisons anti-sismiques, parce que le Japon est une île, vous savez ça. Le Japon est une île, effectivement, en dessous duquel de se trouvent en fait les volcans. C'est pourquoi on parle des, des, des coups sismiques, cest à dire qu'effectivement, que lorsque le magma bouge en dessous. Et les secousses qui s'est fait entendre au-dessus des îles, mmh. alors les terres effectivement trempent parce qu'elles ont craquelé en fait. Alors, ils ont construit des maisons anti cest C'est-à-dire avec des techniques telles que, quand ça bouge, la fondation bouge avec les mouvements. Pour que ça ne puisse pas s'écrouler. Parce que quand c'est rigide, à la moment là quand ça bouge, ça tombe Alors, ils sont tellement très confiants dans ce qu'ils avaient fait. N'est-ce mmh. pas vrai mmh. Mmh. Et pendant qu'ils dormaient avec tout ce qu'ils avaient, effectivement, qu'est-ce que nous avons entendu? Mm. Et secousse ce coup, est, est venue, non pas de ce côté de la terre, mais de la mer. Pas mm. au plus profond, effectivement, mm. Dieu, est, il est merveilleux. Amen. Ils avaient toute la puissance même des militaires, avec même des bombes nécessaires de cela. Simplement, une secousse maritime, là en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Même les bateaux, vous savez que on a parfois de navires, effectivement, qui sont aussi puissants, effectivement, sur les, sur les eaux. Hein? Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé On a vu qu'effectivement, je crois que vous l'avez vu, hein? mm -hmm. les bateaux qui étaient même dans la mer, hein, mm -hmm. ont été transportés et amenés jusqu'au centre-ville. Mm -hmm. Vous l'avez vu mm -hmm. oui. Dieu a promis, même dans les centres toi, fait, je ne vais pas les prendre, mais on va découvrir Le bateau, les l'a transporté. Quoi? Le tsunami, hein? l'eau est venue, il dit Mais je vais vous montrer la puissance de mon créateur. Il porte même vos bateaux. Personne, comment est-ce que tu pourrais penser qu'un jour un bateau là-bas dans le frein, c'est possible. Mais c'est trouvé au centre-ville. Les gens dans leur maison voyaient un bateau qui passait. Un bateau qui passait. J'ai jamais dit Mais oui, les bateaux qui passaient. Il était là-bas dans le fin fond de la mer, mais il est là ici. Le capitaine est où <rire> Où est le capitaine Il est où le capitaine Il ne sait plus quoi faire. Le bateau est dans les centres-villes. Où c'est en dépose Où sur l'autoroute Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. C'était simplement un simple. Vous savez, c'était simplement que Dieu a voulu mon Je veux, je veux. Aux États-Unis, vous savez, non Ils sont des milliardaires en Californie. Ils vous construisent des maisons avec des piscines où vous entrez dedans. Dans la maison, vous entrez là, haut fourni de ceci, les chambres en dessous, chambres au-dessus, chambres à côté, chambres, bouton, bouton, bouton. Vous attendez, moi, tu fais un peu les pieds comme ça, la porte se s'ouvre. Tu te tapes comme ça, la lumière s'éteint. Eh oui, bah, vous ne savez pas ça. Oui, Elle fait attention, elle est chez les riches. Hein. Et, est le moustique depuis, il ne faut pas faire comme ça. Quand tu tapes, c'est toute la lumière qui s'éteint. Oui. Et quand les kiffons, Catherine est passée, oh mademoiselle Catherine, Catherine, quand il est passé, oh là là là là là là là, tout a été rasé. Elle vend. Et pourtant c'est un pays la première puissance mondiale. Avec tous les avions, ils pouvaient se mettre au vous Nous avons trouvé 34. Ils Il savait bien, Catherine, quand a dit, mais je vous préviens que je suis en chemin. Je ne vais pas en cassette, je viens moi. Il dit j'avance moi. Catherine, il dit j'avance moi. Alors, prenez vos chars, prenez vos bombes. Ils ne savent rien faire. Frère, s'il vous plaît, pensez à ça J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il, il dit, je vais vous dire, je vais frapper par là, par là, j'arrive, préparez-vous. Même le président va se mettre. Le Parce que Catherine vient. C'est ça le problème. C'est une grâce. Nous puissions nous asseoir et, et entendre ce qui nous est vraiment nécessaire pour notre lieu où nous devons aller. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir et nous nous préparer. Et surtout de voir prendre en considération ce que Dieu fait. Est-ce que notre bien-aimé frère, le prophète pouvait prêcher en disant, ne pas sur ton intelligence. Et pourtant vous le faites. Moi j'ai. Moi je connais. De toute façon, moi je n'ai pas besoin de, de passer. Je vais à l'église quand je veux. Vous pouvez l'observer parmi vous, non je, je, vais, je viens quand je veux, je vais quand je quand je sens. Un véritable enfant, une véritable fils, un véritable fils une véritable fille de Dieu. Vous le voyez, frère, par son assiduité à l'écoute de la parole. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse n'importe comment, il n'a pas d'excuses. Hein? Non, non, non, non, non, non. C'est bien. Vous mettez des fleurs. Vous trouvez toujours des excuses quand vous ne laissez pas un problème. Et vous dites oh je suis allé. De toute façon si Dieu vient, il ne va pas m'oublier. Vous avez cette élection dans votre imagination. Mm -hmm. C'est vrai ça. Vous avez cette élection dans votre imagination. Je vais pas en longtemps. Regardez, mon précieux frère a dit tout à l'heure, visait la ministre et puis il n'en parlait plus. Ils étaient quoi Ils étaient, ils étaient, ils étaient assidus tous les jours au temple. nest ce pas vrai C'est vrai ou pas quand vous lisez, c'est dans les actes, vous connaissez l'écriture, non Chapitre 2 dit, « Tous ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. » N'oubliez jamais cela. Vous, vous prenez, chaque, chaque, chaque moment, ou chaque occasion qui vous est donnée pour servir ce Dieu, pour l'aimer davantage, que vous méprisez un jour, vous le regretterez. Vous direz, Seigneur, si je savais, si je savais, si je savais. Vous savez, notre frère Branham a eu une expérience que je vous raconte, vous connaissez déjà, vous le savez. Oui, j'avais peur de la mort. Parce que je disais que ben, j'allais devenir, je ne sais pas moi, comment pas comme un esprit, je ne sais pas ce que j'allais devenir, effectivement. Et puis, et puis un jour, le Seigneur m'a fait passer par cette expérience-là. Je me suis retrouvé. À cet moment, comme si je m'en avais, puis je regardais, je vis mon corps qui était allongé là. Puis je me suis retrouvé à un endroit. Là, oh. ah, c'était un endroit tout à fait particulier. Je vois, à cet endroit, des sœurs, quand ils m'ont vu, ils ont couru, voilà, pouf, ils m'ont embrassé, Et mon précieux frère, et puis une autre sœur vient, une autre sœur vient, c'est comme ça, une autre sœur vient, et puis je regarde. Et puis, et puis, je vois à côté de moi, il y avait un ange. Regardez. Et puis encore, une autre soeur vient. Elle était jeune. Elle dit, toutes ces soeurs-là étaient toutes jeunes, vraiment très bien. Et puis notre soeur encore, elle vient encore très jeune. Mais avec autant d'empressement, elle me serre dans ses bras. Elle dit, mon précieux frère. Et puis il dit, l'ange lui pose la question. Il dit, tu la reconnu Elle dit, non, je ne la reconnais pas. Il dit, tu sais pourquoi elle t'appelle mon précieux frère et qu'elle est serré comme ça dans ses bras. Il dit non. Je ne sais pas l'histoire, vous pouvez l'imprimer, hein. Il dit, tu sais, il dit, pourquoi, tu sais pourquoi tu dis qu'on peut se ça dans ses bras comme ça, avec autant de joie, Il faudrait dire non. Il dit, cette euh, demoiselle que tu as vue là, elle avait 90 ans quand tu l'as menée à Christ. Donc aujourd'hui. Elle réalise la grâce qu'elle a eue. Amen. De pouvoir t'avoir eu. Amen. Parce que si elle ne t'avait pas eu, et seulement. Elle n'avait jamais connu ce qu'elle a connu Amen. Voilà pourquoi il t'appelle, mon et te sert dans ses bras avec le temps de la vie. mon sauveur, C'est nécessaire que l'évangile soit prêché, aux âmes. Amen. Parce que je ne voulais, voulais pas que mon frère et ma soeur aillent à l'autre côté à bas Je voulais tant qu'ils viennent à cet endroit. Frère et soeur, pour l'amour de Dieu, abandonnez votre cœur et votre façon de pouvoir voir. Vous serez détruits. Vous l'aurez Le frère ne le connaissait plus, le frère à votre côté, le soeur là le reconnaissait. Il dit Mon précieux frère. L'ange lui dit Tu sais pourquoi parce que tu lui as parlé la parole, et grâce à toi, il a cru, quand il est ici, il réalise que cet homme-là m'a prêché l'évangile, je suis ici. Ah, que Dieu accorde la grâce. Oh, on est devenu trop du docteur en soi-même. Oh, allez, oh, oh, oh. aujourd'hui, je, je mets mon pied de... Ah, il fait très froid, je ne descends pas du Oh, je chanté dans mon lit. Et parce qu'il neige, j'étais... Ouh, ouh, de non. ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, vous Comment toi, un frère, toi, une soeur, pour venir dans la maison de ton Dieu J'aime Jésus, et quand je me dis, Seigneur, je crois aux gens, je crois en Dieu, et vous savez, vous, moi, je crois, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, mais va dans la maison de Dieu, oh non, j'y sentirai, j'y sens, Dieu me conduit aujourd'hui de ne pas aller. Mm -hmm. C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, bah, on se laisse conduire, a, est et parce que les messages, nous avons conduit, Dieu me conduit aujourd'hui de ne pas, je ne sens pas dans mon cœur de ne pas aller. Je dois rester en maison pour pouvoir méditer encore davantage <coughs> je me pose la question mon frère et ma soeur quel esprit qui est es à nous parce que le dieu que moi je crois en qui j'ai cru il dit n'abandonnez pas <coughs> votre rassemblement c'est vrai non? et puis il dit oui. La communion est quelque chose de très important, comme vous le savez, effectivement. Il dit, mais quand ils ont reçu de tout leur cœur la parole de Dieu, il n'est pas au voisin, la voisine dit, lui c'était, ah, il s'est donné totalement dans la prédication, dans la doctrine, de la peau, dans l'enseignement, dans la fraction de pain vous savez, parce que c'était son cœur à lui, conscient de cela. Et quand il est dans les choses de Dieu, il sait que c'est ma vie, c'est ce que je suis, ce nom pour lequel je suis sur la terre. Qu'il y ait une occasion qui soit donnée de pouvoir savoir que là, on parle de mon Dieu, moi, dans la vérité, frères et sœurs, c'est là où je dois eh, mettre même ma tente pour y se dire. C'est sûr et certain. Et alors, la Bible dit, oh, oh, oh. vous savez, je voudrais quand même le dire effectivement, comment l'écriture décrit effectivement ces... Cette, cette action, cet élan de cœur, j'aime toujours beaucoup cette écriture-là. Acte 2, c est, c est, je prie que Dieu, et c'est ce que je toujours dit, que tu nous aides ô oh Dieu du ciel. Parce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre aussi euh, ce temps-là, ce ces moment-là. Parce qu'autrement, mon frère, autrement, ma soeur, vous perdez votre temps. Vous savez, vous vous glorifiez trop, vous aimez trop, vous donnez, ah, il, il fait trop froid, c'est ma chère, pas de problème, mais ça va détruire les, les ronds, les plébères le rond cette chère-là, avec ton orgueil, moi, parce que moi, on peut pas... Moi, il n'y a pas de problème, on peut m'insulter. C'est ce qu'on fait tout le temps. Il n'y a pas de m'insulter, de critiquer. Aujourd'hui, on vous aime. Demain, on va... je sais comme ça. Dans ma vie, je sais que c'est toujours comme ça. Vous m'aimez aujourd'hui, demain, vous allez m'haïr Moi, je ne vais pas être changeant avec vous. Je dois toujours vous aimer. Vous monterez, vous descendrez, je reste toujours là avec vous. C'est sûr, ça. Mais vous, vous changez un jour. Ah, frère, vous savez, il exagère. Maintenant, avant, mais maintenant, il exagère. Mais vous ne voyez pas que Dieu conduit Avant, avant, mais vous savez. Et puis quand est... vous savez, vous avez le frère. On dit il est... Oh non, maintenant, a... maintenant, bon, bon, bon, bon, bon, bon. C'est sûr, c'est. Je sais cela. Dieu m'a déjà, aimé, je trouve. Amen. Je sais, je vous dis, si je sais une chose, frère, aimer quelqu'un comme moi, il faut vraiment la grâce de Dieu. Amen. Je le sais, frère. Vous pouvez m'aimer pendant une période. Mais après, je deviens problématique. Là, là, vous avez vécu avec moi, non La toi, vous l'avez vu, non Qu'est-ce que... Oh, nous l'aimons, frère, nous l'aimons, notre frère, notre frère. Et maintenant, il devient notre antéchrist. La même personne. Hein bon, bref, c'est pas... Là, Donc, ce qui est nécessaire, c'est que le Seigneur nous montre, La Abde, chapitre 2, regardez bien. Chapitre 2, des actes. Que nous puissions voir ce que nous, nous sommes et ce que nous devons arriver à pouvoir réellement aussi... Produire en tant que, que fils de Dieu. Acte chapitre 2, verset, verset 41. Donc ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés. Et en ces jours-là, le nom des disciples se d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez cela Amen. Dans la communion fraternelle. Et si vous pouvez réellement aussi remarquer comment le Seigneur les dit, il dit dans les scènes d'écriture dans le livre de Pierre, effectivement, on va y arriver tout à l'heure, mais d'abord on continue. Il dit, mais dans la communion fraternelle, très bien, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il dit effectivement aussi dans les scènes d'écriture, il dit, je faisais beaucoup de produits, etc., il dit, Verset 40, il dit, mais tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leur propriété, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. il dit, il a partagé les produits entre tous selon le besoin de chacun, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc, réellement, cela a été l'action de la parole de Dieu dans, dans l'enfant de Dieu, effectivement. Et il a montré que, réellement, quelque chose, de, les divin de Dieu était dans la personne. Alors, le peuple d'Israël avait cette certitude, qu'ils étaient réellement les élus de Dieu, le peuple mis à part. Dieu n'était pas absent, Dieu était toujours présent leur montrant qu effectivement que ce moi qui vous ai fait sortir, ce moi qui vous conduit effectivement des progrès en progrès effectivement sur ce chemin. Quand c'était le soir, c'était donc la colonne de feu qui leur montrait qu'effectivement sa présence divine était toujours là. Quand c'était le matin, c'était donc la colonne de nuit qui leur conduisait effectivement tout au long du chemin pour leur montrer, il n'a pas manqué effectivement à son rendez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'ils sont pris effectivement en tant que nation. Votre attention ici, s'il vous plaît. Ils sont pris effectivement en tant que nation. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va encore dire quand je vous ai dit que. Et, et parmi cela, et encore, Dieu fait le choix parmi les nations là. Vous vous souvenez Alors pour que vous puissiez croire que c'est vrai, que vous puissiez voir que cela est vrai. Qu'est-ce que dans le livre de roi, c'est des Corinthiens On nous dit, regardez très bien. Un Corinthien, je pense. Je pense à un Corinthien. Chapitre 10, le verset 3. Il dit Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été, été sous la nuée. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était quest Amen. Amen. Amen. Et c'est suivant, il dit, mais la plupart d'entre eux ne sur point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Amen. Et quand Vous observez ce que Dieu fait, il faut que vous ayez aussi la certitude et l'assurance que vous êtes dedans. Amen. Parce que vous pouvez être là, ah, si effectivement, Dieu fait, mais les critiques sont toujours. Là. Les doutes sont toujours, les probablement le peut-être, est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est de Dieu Sachez que vous êtes en dehors du programme. C'est une grâce, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi quand la négligence s'installe en vous et vous vous sentez bien à bon point, moi je veux. Vous avez un frère ou une soeur qui se dit je suis indépendant de faire ce que je veux, je vais où je veux, je me sens libre. Parce que c'est comme ça le message aujourd'hui. Bien hein. je reste chez moi à la maison, je mets les cassettes de frère madame, j'écoute frère, on oh non, j'écoutais, j'étais là, pas là, mais j'écoutais quand même les prophètes. Alors je me dis, si c'est ce que Dieu a voulu que ça soit fait comme cela, je me pose la question pourquoi Ephésiens 4 existe. Vous voyez, frère, l'orgueil vous aveugle davantage. Et vous pensez que les gens vont vous prendre en honneur parce que vous êtes orgueilleux. En fait... Vous vous faites mépriser en fait vous-même. Quand vous vous sentez, quand vous bombez, vous dites, ouais, on va. Non, parce que le Seigneur ouvre les yeux à ses enfants pour que c'est du vent. L'orgueil précède la chute. Amen. Mais l'humilité, toujours la gloire. C'est lui qui s'humilie vraiment. Ouais. Tu es avec lui. Amen. Et Dieu verra davantage et c'est sûr et certain. Non! C'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir, nous observons, en fait, qu'on ne soit pas comme des contentateurs qui ont vu, qui donc, on dit, bon, mais qu'on puisse être de ceux-là qui réalisent effectivement ce que Dieu fait avec nous, l'action dans laquelle il se trouve. Et quand on est un élu de Dieu, on réalise effectivement qu'on est vraiment un élu de Dieu. Dieu lui-même te confirme effectivement, dans l'action dans laquelle il est en train de pouvoir agir, que tu lui appartiens. Ce n'est pas une imagination en fait, c'est aussi une réalité. Dans ta marche avec Dieu, vous savez frères et sœurs, si les épreuves vous éloignent des frères et de vos sœurs, il y a un problème dans votre marche avec oui. Dieu. Vous le voyez Je vais vous le prouver. Lorsqu'on les a interdits de prêcher en ce nom, quand on les a flagellés, on les a brisés comme cela, qu'est-ce qu'ils ont fait En tout cas, je ne veux plus rien avoir avec les frères là-bas et les sœurs. Je crois que mon châtiment était dur. Je m'en vais. Non, la Bible dit, ils allèrent vers le leur. Amen. C'est écrit, non Amen. Le livre des actes, c'est le livre, en fait, de l'épouse, qui Christ en action, et Dieu en action avec ceux qui sont à lui. Amen. Et vous mettez jamais en disant, je suis mon individuel, je n'ai pas besoin. De toute façon, le pasteur, le frère va les pasteurs, pas, je ne vais même pas avoir De toute je suis débrouillé tout seul. Vous savez, frères et si vous saviez vous débrouiller tout seul, vous n'aurez même pas besoin de Dieu. Vous voulez que je vous le prouve Il devient toujours besoin. Mmh. Voilà. C'est l'orgueil simplement. Oh, vous savez, je vais pas les pasteur Je ne suis pas pas pasteur. Vous quand vous êtes arrivé à ce point là c'est que vous avez un sérieux problème spirituel. Je peux vous le prouver de a à Z et c'est la vérité. Ézéchiel 39, Ézéchiel 40, Ézéchiel 35. Mmh. Nous n'avons pas le temps. Vous savez, frère, ça. Une brébie a toujours. Celle qui est vraiment une brebis, mmh. véritable, c'est celle qui est de Dieu elle a toujours besoin de son berger. Amen. Amen. Vous le croyez? Qu'est-ce que Jean chapitre 10, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Et vous, vous êtes mes brebis. Et si on est brébis, on a besoin d'avoir son berger. Amen. Vous le croyez? Amen. Oh, mais vous savez, maintenant, je connais, mais ça, je peux me mettre, où Je j'ai je, même pas envie, j'ai même pas envie. Frère et soeur, vous êtes simplement sous une séduction profonde de l'ennemi. Mm -hmm. Et le message même que vous tenez en main, que vous lisez là, vous ne le comprenez pas parce que mm -hmm. vous êtes voilé. Mm -hmm. Chaque véritable brebis de Dieu a besoin d'être conduit. Amen. Parce qu'une brebis sans berger, elle ne sait rien faire. Mm -hmm. Vrai ou pas oui, oh oui, mais, non, oui mais, Je peux vous dire, est-ce que l'éternel est mon berger Il est le seul. J ai, j ai, j ai, j ai, mais est-ce que le Seigneur n'a pas dit, je vous donnerai des oui. bergers selon mon Amen. Amen. Vous voyez, votre religion vous détruit. Amen. Que que vous religion, votre religion à vous, là, vous détruit. Il faut simplement que nous nous humilions, que nous revenions dans les choses qui sont de Dieu. Alors, l'élection vous a tâche aux choses de Dieu et vous rend sensible à tout ce qui est autour. Vous savez que même les petites choses de Dieu la sont les plus grandes à ses yeux. Les sangs sur les linteaux Ce n'est rien. Mais à ses yeux, c'est très grand. Moi, je, moi, je. Il ne faut plus moi, je. Je compte sur ta grâce. Aide-moi au oh Seigneur que je sache où tu veux que j'y aille et ce que tu veux que je fasse. Alors je te serve l'évolution.